dans votre horoscope de cette semaine, Vénus arrive en Gémeaux et entame une opposition avec votre décan. Mais l'opposition de Vénus, elle n'est jamais méchante, au contraire! Elle vous permet de d'adoucir, d'harmoniser, euh, d'égaliser on va dire vos rapports avec les autres et d'être moins... Euh, comment dire, dans... Euh, vous savez, moi, moi, de faire moins votre sagittaire, c'est-à-dire c'est moi qui ai raison, euh, euh, je suis le meilleur. Euh. Là, avec Vénus, hein, on, on se met à égalité avec l'autre et avec les autres. Alors bien sûr vous pouvez faire des rencontres, euh, bien que Vénus soit très rapide et que ce sont, ce sont sûrement des rencontres qui auront lieu au cours de de sorties, de sorties hein, de, de sortie dans la journée ou dans la soirée, vous serez invité, euh, il y aura même peut-être une petite fête hein, au programme de la semaine, et c'est là que vous pourrez faire des rencontres et exercer votre pouvoir de séduction euh, ou être vous-même séduit par quelqu'un, hein, c'est très possible, de toute façon avec Vénus ça va dans les deux sens, hein. vous séduisez, vous êtes séduit. Deuxième décan, alors vous c'est un petit peu moins facile comme conjoncture, mais vous la connaissez déjà, hein, sauf que là elle est un petit peu... Euh, je ne veux pas dire qu'elle est décuplée, mais elle est quand même plus forte que d'habitude. Il s'agit donc d'une dissonance entre le Soleil et Neptune, qui se double d'une dissonance avec Jupiter. Donc on retrouve plus ou moins euh, la même ambiance qu'en décembre et janvier dernier, qui avait été quand même très mouvementée, on s'en souvient, et même plus que mouvementée, euh, ça avait été assez violent. Alors je ne dis pas qu'il y aura la même vi euh, violence, puisqu'à l'époque on était euh, euh, sagittaire, capricorne, vous voyez, euh, là on est euh, période gémeaux. Donc c'est quand même plus léger, les Gémeaux, c'est plus ça va plus vite aussi, euh, c'est plus mobile. Euh, toujours est-il que euh, certainement vous serez déstabilisé euh, par quelque chose, par une situation répétitive, hein, puisque vous avez déjà eu cet aspect euh, et, et c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas le contrôle, tout le problème est là c'est que les choses vous filent un peu entre les doigts. Alors peut-être que vous avez fait, je vous l'ai dit déjà, des mauvais choix que vous regrettez, vous vous apercevez seulement maintenant, hein, que, ou, ou déjà vous en avez eu une idée au mois de janvier, mais bon ça revient parce qu'il faut que vous soyez pleinement conscient euh, de, ce, de ce choix que vous avez fait, de ce mauvais choix que vous avez pu faire, et donc il ne faut plus reproduire de toute votre vie. Troisième 3e décan du Sagittaire pour vous cette semaine. Dans votre horoscope, il n'y a pas grand chose, il hein? n'y a que l'arrivée du soleil dans le 3e décan des Gémeaux, euh, mardi, euh, bon ce qui va peut-être être un petit peu excitante, euh, et encore je n'en suis pas sûre. Le soleil, ça vous représente, représente les buts que vous poursuivez, euh, mais aussi l'attitude, là en ce qui concerne ce, cette configuration, l'attitude que vous pouvez avoir avec les autres. Donc là, il s'agit d'être partageur, de... Comment dire, de, de vous dire qu'on est plus fort à deux que tout seul, ou en équipe que tout seul, et donc euh, si on vous propose de travailler avec quelqu'un ou d'entrer dans une équipe, ça peut être une bonne chose euh, pour vous. Hein, euh, quoi, quoi, euh, quel que soit le, le, ce qu'on vous demande de faire, euh, le fait d'être, euh, de ne pas être tout seul, de ne pas gérer ça tout seul, ça devrait être bien. Bon, il euh, y a aussi le facteur rencontre, le facteur euh, euh, sorti de, de, de bon mais cela vous aimez hein, euh, sortir euh, aller à des soirées euh, vous êtes un bon vivant hein, euh, très naturellement donc euh, vous ne direz pas non aux invitations qui vous seront sûrement faites dans le courant de la semaine Vendredi et samedi devraient être de bonnes journées pour vous puisque la lune sera en Lion et que c'est votre signe d'évasion. Et alors comme on, on vous connaît les sagittaires vous adorez euh, vous évader donc euh, ce sera euh, l'aube d'un week-end où vous aurez la possibilité de faire un, une petite escapade peut-être quelque part ou euh, de... de, de d'aller vous promener la main dans la main avec votre chéri, si vous êtes du premier er décan, ou encore euh, euh, qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez euh, euh, prévoir vos futures vacances hein, et euh, aller euh, sur des sites internet pour voir euh, les endroits où vous auriez envie d'aller. Vous aurez besoin de rêver à d'autres horizons que ceux qui vous entourent actuellement.